Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur des projections pas comme les autres. Et là je vais clairement vous raconter l'une des projections les plus atypiques que j'ai eu à faire dans une salle de cinéma. C'était pour la sortie de ce film que je pense vous connaissez tous, Ready Player One, qui a été un des gros événements de l'année où il a débarqué dans les salles et qui s'est imposé comme un film pouvant très facilement devenir culte, même si bizarrement aujourd'hui on l'a déjà presque tous oublié. Ce qui est un petit peu dommage. Donc pour ce film, il y a eu toute une série d'avant-premières qui ont été organisées tout de même plus de dix jours avant la sortie officielle dans les salles du long métrage, parce qu'il y avait envie de créer un vrai engouement, mais surtout il y a eu une occasion très particulière c'est que Steven Spielberg est passé en France et qu'il s'est posé dans un cinéma et qu'il a un peu discuté autour du film avant de le lancer. Et donc du coup, je me suis retrouvé un jeudi soir à bosser extrêmement tard pour juste me charger de vérifier que le film se lançait bien mais surtout pour faire en sorte qu'un live en direct de la salle où Steven Spielberg était présent se passe correctement. Et je dois avouer que c'était assez jubilatoire parce que toute la partie test il y avait vraiment ce côté, ah, un peu là, mais vous voyez, il va y avoir Spielberg qui va être installé là, et puis euh, il va y avoir le journaliste qui va être là. Et en tant que cinéphile, même si on n'est pas en face de lui, il y a quand même une certaine proximité qui est assez fascinante de se dire, dans quelques minutes, je vais avoir Steven Spielberg qui va être juste en face de cet écran, et il sera en direct. Et j'avoue que j'étais vraiment, vraiment flippé, parce que j'avais pas envie que les choses se passent mal. Parce que, voilà il n'y avait pas n'importe quel bonhomme en face, il y avait Steven Spielberg, donc il fallait que les gens puissent l'admirer parfaitement et, et j'avoue que ouais du coup je me suis tapé un gros coup de flip. Après j'ai eu un avantage tout de même dans tout ça, un truc qui n'était pas anecdotique, j'ai dû tester Ready Player One plus de 10 jours avant sa sortie. Bien évidemment, vous, vous en doutez, j'ai pas regardé tout le film, même si, personnellement, j'en avais très très envie. Euh, mais j'ai regardé les 30 premières minutes pour vérifier que tout se passait bien, pour que les sous-titres n'aient pas de soucis, pour que la version soit bonne, etc. J'ai tout bien vérifié. Honnêtement, il y avait pareil, un pied monumental de se dire « je le vois un petit peu avant tout le monde ». Parce qu'à ce moment-là, faut se dire qu'aux états unis il était pas encore sorti. Et en France, bah, à part les autres personnes qui faisaient comme moi des tests pour vérifier le film fonctionnait bien, personne ne l'avait vu à ce moment-là il y avait quand même un petit côté euh, vraiment là, pour le coup, envers du décor. Vraiment, on découvre quelque chose avant tout le monde, on n'est pas uniquement en train de tester un film, on est en train de regarder un truc qui potentiellement va devenir un petit phénomène derrière. Et, et j'avoue que, ouais, ça pouvait sembler très bête, et, et même avec le recul, je me dis, brof, est-ce que c'est vraiment une grosse anecdote Pas forcément pour vous, selon votre point de vue, pour moi, ça l'était. À ce moment-là, j'avais vraiment la sensation de, de voir quelque chose bah, qui était pas encore disponible et accessible à tous. C'était un film qui avait un goût particulier, c'était le genre de bout de cinéma que on pense pas avoir l'occasion de voir un petit peu en avance et de se dire « Oh la vache, là je peux quand même en regarder un petit bout ». Puis se dire en plus derrière qu'on va gérer un direct où il va y avoir Steven Spielberg de l'autre côté, Bah ça rend le truc encore plus ludique et j'étais hyper satisfait de me dire « Le live s'est passé sans souci. les gens ont pu voir tout comme il faut et ils ont pu voir le film nickel après ». Ça avait un côté très gratifiant, et j'avoue qu'avec le recul, c'est l'une des anecdotes qui me fait le plus sourire. Très sincèrement, parce que j'étais vraiment heureux de pouvoir participer à ça, même si à mon niveau, c'était pas grand-chose, mais tout de même, c'était assez plaisant. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu, et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.